Les professionnels, donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous retrouvez la cosmétologie produit de la gamme Noël Dr. Wills pour peau sensible, que ce soit la gamme première jeunesse ou la gamme rose foncée qui est plus la gamme ontillage, et euh, vous retrouvez également le protocole cabine, que ce soit pour les soins manuels ou éventuellement les soins médicalisés avec le micro -nibling. Donc voilà, dans un premier temps, vous retrouvez la phase de nettoyage avec le lait et le tonique. Ou comme ingrédient actif vous retrouvez principalement de l'Arnica Montana, qui est l'arnica qui, qui est connue hein, pour son pouvoir euh, désensibilisant, calmant, euh, du Panthénol, de la vitamine E qui va euh, avoir le côté antioxydant, hein, la vitamine E, le Panthénol, qui va pouvoir nettoyer tout en désenflammant la peau. Ensuite, vous avez la phase donc, de gommage, la phase ici avec un peeling aux achats donc euh, à l'extrait euh, de canneberge. Alors ce peeling à l'extrait de canneberge n'a pas de particules, hein, donc il n'a pas d'action mécanique pour ne pas traumatiser et donner de la réactivité au niveau de la peau. Le but est plutôt de désinflammer. L'extrait de canneberge va pouvoir permettre de diminuer les érythèmes, la télélingéctasie tout en exfoliant convenablement la peau. Il va permettre aussi de faire mieux pénétrer donc, les actifs, notamment contenu dans le cocktail que vous verrez par après. Il va permettre aussi euh, déjà de travailler en anti-âge contre les premiers signes de l'âge et de travailler de la fermeté. Vous pouvez l'appliquer même sur le cou et le buste. Ensuite, vous aurez la phase où en micro la phase d'aiguille où vous, êtes, vous allez utiliser uniquement le cocktail concentré pour les peaux à tendance coupe rosée et rosacée sur l'ensemble du visage, ou si vous êtes en soin manuel, la phase de massage, où vous allez utiliser donc le cocktail bien évidemment, mais aussi euh, le gel buste cou pour vraiment dynamiser, déstresser et travailler la fermeté du buste, parce que les premiers signes de l'âge se voient aussi dans le décolleté mesdames. Donc, euh, vous, aurez, euh, vous pouvez utiliser voilà, vos manœuvres classiques euh, ou des manœuvres spécifiques autour du regard. Vous aurez sur l'ensemble du visage plutôt un massage qui n'est pas tonique, qui est plutôt calmant, euh, détoxifiant. Donc, vous avez utilisé euh, dans un premier temps la pierre de guacha qui épouse parfaitement euh, les formes de votre visage pour galber, désinflammer la peau puisque c'est un quartz de rose en quartz rose pur à 100%, donc connu pour vraiment son pouvoir calmant, anti-inflammatoire. Et puis vous aurez la phase détox avec quelques gouttes de cocktail, où vous allez pouvoir drainer vraiment les toxines jusqu'aux ganglions de l'ensemble du visage pour avoir une peau totalement nette et des cellules optimales, donc du coup à 100%. Dans ce cocktail, qu'est-ce que vous allez retrouver Vous allez retrouver des hautes concentrations d'actifs spécifiques évidemment aux peaux sensibles. Donc on va diminuer, euh, vraiment diminuer les érythènes d'abord grâce aux châtaigniers, à la même qui vont vraiment drainer les capillaires lymphatiques et sanguins tout en douceur, tout en respectant la peau. Vous aurez de la routine, la routine je dis toujours comme petite anecdote, c'est un peu votre rustine hein, qu'on met au, au pneu de vélo. Donc, il va colmater euh, et renforcer les capillaires sanguins. Et puis, vous aurez euh, de nouveau de l'arnica, du panthénol, de l'alentonie qui vont vraiment calmer votre peau et diminuer la réactivité et la sensibilité. Ensuite... Vous retrouvez un masque, un masque crème, que vous appliquez sur l'ensemble du visage. Vous allez retrouver de nouveau hein, ces ingrédients, mais aussi ce côté éclat et illuminateur. Ensuite, après cette pause de masque, vous aurez un choix entre deux crèmes. Une crème de première jeunesse, la gamme rose claire, où vous allez retrouver de la vitamine E, de la vitamine C, de la Rhinica, donc c'est des antioxydants, déjà pour prévenir contre les signes de l'âge, pour prévenir contre la réactivité ou la faim qui a déjà cette tendance composée. Vous allez retrouver également de l'hydroxyproline qui va renforcer la cohésion cellulaire, donc renforcer les barrières cutanées. Mais aussi de l'arénica pour calmer justement cette peau déjà à tendance inflammée. Ou alors vous allez sur la gamme rose foncée qui est une gamme déjà anti-âge. Euh, donc qui allie vraiment la désensibilité de la peau, qui allie vraiment le côté anti-inflammatoire, avec des actifs comme l'extrait de canneberge, qui va dynamiser, euh, rattraper le manque de fermeté et euh, travailler surtout sur un pouvoir antioxydant, donc bouclier contre les agressions internes et externes. Vous pouvez appliquer déjà en cabine aussi un contour des yeux à base de rutine, donc pour colmater justement et renforcer les capillaires sanguins, mais également de la mammélis, tous des actifs vraiment drainants pour travailler déjà les poches et les cernes. Ensuite, vous retrouvez évidemment la gamme revente. Vous allez retrouver, comme je vous l'ai déjà expliqué, le lait, le tonique, comme en cabine. Vous allez retrouver le même masque, hein, illuminateur et euh, des anti inflammatoire vous allez retrouver une gamme complète, donc euh, contour des yeux, sérum et crème, donc première jeunesse avec les mêmes actifs que la crème cabine, hein, donc je rappelle, vitamine E, vitamine C, euh, hydroxyproline pour euh, renforcer les barrières, donc la cohésion intercellulaire. Euh, vous aurez également la gamme rose foncé donc la gamme anti-âge, surtout pour rattraper la, le manque de fermeté avec l'huile de pépin de canneberge et les extraits de canneberge. Voilà les filles, vous avez de quoi pratiquer et de quoi ravir vos clientes. Donc, n'hésitez pas à demander nos de protocole écrit. Je vous dis à bientôt.